Ortus focus, Ortus focus, Ortus focus, focus. présente. Le palmier pour les pots, les balcons, les terrasses. Celui-ci, il résiste au froid partout en France. Parce qu'attention, une plante qui est en pot, elle est beaucoup moins rustique qu'une plante en pleine terre. Le palmier aiguille, on l'appelle ainsi parce qu'il fait des sortes de petites aiguilles à la base. Ça pique un petit peu si on met les mains dessus. Rapidophyllum hystrix. Hystrix comme le hérisson, c'est l'allusion aux épines. Ça, ça ne devient pas très grand, ça pousse parfaitement en pot. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que ça marche L'arroser à peu près une à deux fois par semaine, un coup d'engrais à peu près tous les 15 jours, et c'est tout. Le palmier, c'est vraiment une plante sans entretien. C'est pour ça que souvent, on associe ça à une plante déco, presque même un objet déco. C'est un objet déco qu'il faut arroser un peu, le palmier, en fait. Et il faut un pot de quelle taille pour s'assurer un bon développement Les palmiers, contrairement à d'autres plantes, ça pousse dans des volumes de terre qui sont assez petits. Celui-ci par exemple, il est dans un pot de 5 litres, et il est, euh, il est à l'aise, il pourrait y rester encore au moins 1 à 2 ans. Et euh, à terme, un pot de 20-25 litres grand maximum euh, lui suffira. Et ça se rempote, ça se surface euh, assez facilement. Certains palmiers, pour les rempoter c'est assez simple, on coupe toute la masse de racines, on coupe la motte en deux et on le remet dans le même pot. Tout simplement en rajoutant de la, de la terre fraîche, bien évidemment. C'est-à-dire que euh, comme les racines du, des palmiers ne vivent pas plus de 2 à 3 ans, c'est assez simple, euh, on, peut les, on peut les martyriser, il va en reformer. Et euh, l'hiver, il y a une utilité de paillage Pailler les palmiers l'hiver, c'est vraiment s'ils sont sensibles au froid. La, la meilleure façon de réussir un palmier, c'est de bien choisir la variété en fait, euh, adaptée à sa région, parce qu'il y en a qui résistent, on va dire, de moins 6, jusqu'à moins 20 et moins 22, par exemple, pour le rapidophilum. Et le paillage, ça va surtout être utile pour, par exemple, préserver le feuillage euh, du froid, pour éviter que les feuilles ne grillent et donc qu'à la fin d'hiver on ait un, un palmier qui soit trop euh, défraîchi, qui soit, qui soit roussi, voilà, ça, ça peut éviter ça. Sinon, pour un palmier rustique, une fois qu'il est bien installé, il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup le protéger. Après, quand il y a une vague de froid, une vieille moquette, un voile de protection, etc., c'est pas mal. Parce que voilà un feuillage, un des, des feuillages euh, plus bleutés. Braia Armata, le palmier bleu du Mexique, qui sera encore même plus bleu que, que ça. C'est un bleu, un gris bleu. Résistance au froid de l'ordre de moins 12 et moins avec une protection. Euh, L'hiver 2011-2012, ceux qui euh, étaient en place à Montauban ont résisté à une pointe à moins 16 degrés. C'est le palmier Yeti, notre, ça ne paye pas de mine, c'est notre variété exclusive avec un type qui sera très gros. Et c'est un petit peu comme les chiots, quand ils sont petits, ils ont des grosses pattes et on sait que ça va être des gros chiens. Et bien là c'est pareil, il est petit mais il a une grosse base et ça va être un gros palmier. Parfaitement résistant au froid, on en plante jusqu'en Flandre de celui-ci. Ça monte jusqu'à, à, à l'âge adulte, il monte jusqu'à 8 voire 10 mètres. Mais pour ça, il faudra attendre une cinquantaine d'années quand même. Même si à la Pépinière, on a des gros sujets. Si on est impatient, on peut démarrer. On a des sujets avec des troncs de 3,50 mètres de haut.